Bonjour, je m'appelle Florence, je suis étudiante en Master Multimédia à l'Université de Nice, Sofia Antipolis. J'habite en colocation, je me déplace pas mal de campus en campus et le moyen le plus économique que j'ai trouvé pour accéder à Internet, c'est à travers mon téléphone mobile. Comme ça, j'ai accès au site web, j'ai accès à mon agenda, j'ai accès aux cours en ligne, je peux aussi écouter de la musique, etc. Mais c'est vrai que tous les sites ne sont pas encore accessibles à travers la téléphonie mobile. Et c'est quand même plus agréable quand c'est développé spécialement pour la téléphonie mobile. Sinon, ça m'oblige à naviguer en zoomant, en dézoomant, alors que je cherche une information condensée et précise. Par exemple, quand j'arrive sur le campus, je cherche à vérifier où est-ce que j'ai cours et dans quelle salle ou euh, lorsque je suis en déplacement, je peux réécouter euh, le cours qui a été enregistré pour mieux me préparer à celui qui arrive. Aujourd'hui l'université propose un environnement numérique disponible sur internet euh, à tous les étudiants d'université et à tous les enseignants qui permettent aux étudiants de télécharger des supports de cours, de revoir des cours enregistrés, de s'auto-évaluer, et qui permet bien entendu aux enseignants de suivre leurs étudiants euh, de manière plus personnalisée et d'échanger avec eux de manière interactive. L'ensemble de cet environnement numérique par internet aujourd'hui est disponible sur plateforme mobile et également respecte les normes et les euh, contraintes liées à l'accessibilité. Euh, un étudiant aujourd'hui dans toute sa scolarité va être dans des situations de mobilité, va être en stage, euh, à l'étranger, va être dans les transports en commun, va être en situation de handicap, bloqué chez lui, hospitalisé. Et donc il s'agit aujourd'hui de proposer un environnement qui répond à toutes ces contraintes et à tous ces besoins euh, en termes de disponibilité euh, des contenus pédagogiques pour apprendre dans n'importe quelles conditions. Le W3C a lancé en mai 2005 l'initiative pour le web mobile qui, justement, essaye de prendre en compte les différentes difficultés auxquelles se confronte un utilisateur euh, lorsqu'il essaye d'accéder au web sur son téléphone, de manière assez intéressante. D'ailleurs, un grand nombre des bonnes pratiques euh, qui ont été développées pour les téléphones portables ont une origine assez directe euh, des bonnes pratiques qui ont été développées pour l'accessibilité du web, du fait, là encore, de, du nombre de similarités entre les, les deux conditions d'accès euh, en situation de, de handicap ou en situation de, de mobilité. Pour prendre quelques exemples simples, si vous avez des problèmes moteurs, par exemple, pour contrôler une souris ou avoir accès facilement à un clavier, ça reproduit de manière assez proche les problèmes que vous pouvez avoir sur un téléphone, sur lequel, par exemple, il n'y aura pas de système de pointage tel qu'une souris, tel que vous les avez sur un ordinateur. Donc là, pour prendre un exemple d'un site web qui n'a pas été forcément designé dans l'optique de, utilisation sur un téléphone portable, et ce, malgré tout, sur un téléphone portable assez moderne, assez puissant, et en utilisant là aussi un navigateur considéré comme très moderne. Euh, bon, D'abord, d'un point de vue purement interface, le téléphone a un clavier complet, mais chaque touche est très petite, donc il est effectivement très difficile d'y accéder. Et de même, le système de pointage qui existe reste quand même assez difficile à utiliser pour euh, quelqu'un qui n'en a pas vraiment l'habitude ou qui ne fait que de manière euh, intermittente. Et pour ce qui concerne le site, le site web lui-même, on a donc un affichage qui est sur plusieurs colonnes, qui est affiché euh, en tout petit par le navigateur pour essayer de permettre à l'utilisateur de se repérer sur un plan large. Mais en pratique, ça veut dire que l'utilisateur ne sait pas quel, à quoi correspondent chacune des sections il va donc devoir faire par euh, essai et erreur pour essayer de repérer effectivement la section qui l'intéresse, donc de zoomer, dézoomer et se re retrouver dans la page, ce qui est assez similaire finalement pour quelqu'un qui aurait des problèmes de vision, qui aurait donc soit euh, un écran avec un système de zoom euh, qui ne montrerait qu'une seule partie de la page ou de manière plus poussée pour une personne personne. Euh, aveugle, qui n'a pas du tout une vision d'ensemble de la page et qui est obligé d'aller section par section pour trouver l'information qu'il recherche.